Pour y arriver, on sans répit. C'est on, on va tous montrer qui on est. On a... Salut les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, mais vraiment toute petite. Ah, c'était juste pour vous dire que le concours a été gagné par mon ami Stardust81. Donc, euh, c'est très simple. Mardi prochain, je vais envoie, tout simplement, les deux boosters. La réponse était bien, sur un terrain de duel, il y a 32 places. Parce qu'il y a 5 cartes magiques et 5 cartes pièges. Enfin, 5 cartes magiques et pièges, pardon, excusez-moi. 5 cartes monstres. Le cimetière, le terrain. Donc, ça fait... Euh... Alors, que je, que je refasse... 5 cartes magiques et 5 cartes pièges, donc ça fait 5. Plus les 2 cartes zone pendule si vous jouez les pendules. Voilà. Après, il y a 5 monstres, ça fait 5. Après, il y a l'extra deck. Ça fait 11. Il y a le deck. Il y a le cimetière. Ça fait 13. Mais il y a aussi. Euh, le terrain enfin j'ai calculé moi la dernière fois on m'a dit pourtant il y en a 30 et eh ben non il y en a 30 il y en a 32 parce que si on, on fait donc les 20 emplacements pour carte magique et carte monstre il y a 20 emplacements sur un terrain de duel tout simplement déjà après deux emplacements pour les decks D'accord Deux emplacements pour les cimetières. Deux emplacements pour euh, Pour le terrain. Voilà. Deux emplacements, voilà, je commence à, à me retrouver. Pour l'extra deck. Et deux emplacements pour les cartes monstres extra deck, tout simplement. Quand vous jouez sur le terrain, normalement, si vous prenez des tapis récents. Vous verrez qu'il y a une petite case au-dessus, ou on... deux petites cases au-dessus à couper à moitié pour montrer que c'est des cartes de l'extra, des que... monstres de l'extra dès qu'on joue, tout simplement. Voilà. Donc Stardust, je t'envoie ça mardi ou plus tard. Voilà, tout simplement. Donc c'est plus la peine de jouer. Et sur ce, les amis, je vous laisse avec un long diaporama Pokémon Go, une cinquantaine de minutes. Sur tout ce que j'ai fait de Pokémon Go durant ces deux derniers mois. Voilà. Wow. Je vous souhaite une bonne année. Et j'espère que vous allez bien vous amuser ce soir. Et ciao tout le monde. à plus. Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Gabriel. Je vais vous parler d'une chose. Je descends du ciel. Pour livrer un message. Toujours souriant. Toujours à l'écoute.